la dune part dans les paradis fiscaux, ce mot c'est le pueblo Le monde appartient à ceux qui se soulèvent tôt Vacher mais pas vachot, on a plus qu'un point sur les os Je veux voir des coquelicots, Dorémi ça seul lacrymo Le pacifisme est l'arme des élites Mais demain souffre au pied de biche, il y a du sang de pauvres sur l'argent des riches la révolution sera féministe ou ne sera pas Rêve général, jouissez sans entrave abat le patriarcat Aujourd'hui, si mis de la C'était plus facile de fournir Des lacrymos au CRS que des masques aux hôpitaux Va te faire cuire un voir les flics à m'émeut L'ordre et la force est du pouvoir Le désordre et la force du peuple L'être contre l'avoir Les premiers casseurs sont les briseurs d'espoir Quand la justice devient loi La résistance est un devoir On veut des super maraîchers, pas de super Monsieur, Monsieur le Président, président. Vous, vous pouvez puis, compter sur nous. L'inverse reste à prouver. Oh. On en a de vivre en plein le le dos, le dos, le dos, le démocratie. Police la police et nous, on a le la, la peau dure. Le les services publics. Pour connaître la il faut écouter sa On a la On de vivre en démocratie. la police. Des bons grâce à toi, camarade. Halte à la répression d'État. Blouse blanche, colère noire. Si tu me blesses, qui te soignera De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Grévé, c'est rêvé grave. On lève et on se barre, on veut jouir de nos droits. Emmanuel, entend-tu la révolte qui souffle puisque le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Nous sommes toutes des casseurs pour une France blablabla. Black. Le capitalisme, c'est donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. La des lendemains qu'on réserve, tout casser, pour refaire. Qui a tué Steve Qui a tué, tué Cineb Ils ne sont pas corrompus, ils, ils sont, sont la corruption. corruption. Occupez-vous de votre terre comme On vous vous occupez, occupez de, de élection. vos élections. Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront. Regarde la Rolex, c'est l'heure de, de la, la révolution. révolution. Ni Dieu ni Mec, grève générale insurrectionnelle. Sorcière en colère, aucun boomer et la tendresse bordeille. Notre monde est c'est pas une vie fossile, travail, famille, patrie, décroissance ou chocolatine. La Veuillez laisser l'État dans les toilettes où la vous l'avez trouvé. Stop à l'assistance à la, la dirige, pas la la, la radicaliser. radicaliser. Tout est possible, la traite avant la crise. Si on avait voulu se faire baisser par le gouvernement, on aurait eu le pratique. Parce qu'elle n'est pas musclé. on compte les morts, l'État compte les sous. Fallait-il donc une pandémie pour vous soucier de nous De vivre en démocratie eux ils ont la police et nous on a la conduire en ligne c'est plaisir en bel et les services publics pour connaître un peuple ils font écouter ça on en a plein d'autres, en russe de vivre en démocratie eux ils ont la police et nous on a la conduire en ligne c'est plaisir en bel et les services publics Sua à la guitare Ils ont la police et nous on a la peau dure En ISF les irrompelles et les services publics Pour connaître mettre à il faut écouter Merci beaucoup. que ça fait plaisir. Ouais, hein. ah, c'est cool